<rire> Salut à tous c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. On est à Exo Loisir, c'est tout près de Grenoble pour tester un vélo skinautique Pour ça, j'ai demandé à l'expert du wakeboard de me rejoindre. Maxime Cadou, Wakeboarder, bateau et câble aussi. 8 championnat du monde, champion de France. Petite démo, tout de suite en action, c'est parti. It's all about humanity. Alors regardez vite le vélo, viens voir Maxime ou plutôt son père nous a construit ce vélo Vélo récupéré à la déchetterie, le cadre, on a scié, les pédales Ça, ça va être indispensable aujourd'hui je crois Les petits yeux, la touche custom, bien stylé le drapeau Bon bah écoute, euh, on va essayer ça, on peut lui donner un petit nom non on va Proposer un nom en ah commentaire ouais. Ok c'est à vous de proposer Fils, un nom c'est vous qui décidez On n'est même pas sûr que ça puisse rider C'est du first try, c'est peut-être ouais. même du world first J'ai envie d'essayer peut-être le wake pour commencer Ski, wakeboard Et après on verra Est-ce que c'est le rider ou c'est le wakeboard border qui se débrouillera le mieux sur ce mix. On va voir à la fin de la vidéo, restez bien, allez c'est parti, let's go on a un beau bestiau d'1m80 à ma droite ah ouais. donc on va prendre des skis rouges. La base oh, Le premier tour, ça l'a fait, je suis pas tombé, je suis encore sec, Maxime J'ai envie de faire un petit saut avant de passer euh, au WEC Malheureusement, il y a Bonjour. un aileron donc il va être obligé de passer Direct. au droit pour pouvoir se mettre à un vol ah, de l'espace On va pouvoir essayer le WEC hein. Max, tu me fais une petite démo d'abord, je te montre comment tu Allez à moi de passer au wake. On va partir en doublette. On va être sur le même câble en même temps. On va essayer de se passer la caméra. Ça c'est mon initiation. On va voir si je peux déjà faire un tour sans tomber. Après on va voir si je peux faire quelques modules. Let's go quoi Bon Max t'as lâché là oh, Tu nous a fait On est pile poil dans l'axe pour le saut. Je vais tenter un grab. Je vais de choper la planche. Stop, stop, stop, stop, stop. Au départ, du coup, ça s'était décroché. le grand moment de sortir la bête, Maxime t'es chaud Je te propose de laisser en premier, c'est toi le créateur Premier essai, c'est parti on croise les doigts Suspense Oui oh Oui <rire> Allez objectif 3 mètres à bas. On monte un peu la vitesse, on était à 25 km heure Combien on met 28 28-16. 28, allez c'est la bonne Allez go Let's go oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, T'es sûr qu'il m'a poussé Ah oh, ouais grave ouais, rien Et en fait non mais t'as mis le palonnier derrière le guidon et du coup quand ça a tiré il a sauté dans le... Salut les mollets genoux Aujourd'hui le <rire> Le soleil avant et à 18h ce sera le soleil couche hein. Allez go Oui Oui <rire> yeah. Je pense qu'il fait un tour. Ouais moi je. Moi ouais je là je tour. sens bien là. Le wakeboardeur. Oh, oh, oh. Ah. La chute au virage. Ça c'est du costaud. On va voir ce que nous propose Aurélien. Est-ce que tu as d'autres impressions Max J'adore le câble d'Exo 38. Il fait beau, on est sous la dent de Grohl. Qu'est-ce tu veux là, on va faire tester Aurélien. J'ai encore euh, la mémoire de ton par-l'avant. Je tiens à préciser que j'ai rien senti. Je suis une grosse machine de guerre. Si jamais Aurélien a quoi que ce soit, j'ai mon PSC1. Hein. Je saute ici directement et je lui ah. fais les premiers secours. Merci. Ah oh, perso je veux pas ton bouche à bouche. Hein. <médicte> Maman, je t'aime. Allez. Oh oh oh no <médicte> Troisième essai, c'est le bon celui-là. On va y arriver. Et oui, bien sûr que oui. Direct. Oh deck. Oh, oui. yeah ouais. Ah oui <médicte> C'est énorme, oh, c'est chaud à stabiliser Bon bah l'invention elle a à peu près marché hein. Pour l'instant on a fait la moitié, hein. le but c'est de s'envoyer sur le tremplin Ça je sais pas si on va le faire voilà. Dites nous dans les commentaires est-ce que c'est validé ou pas si c'est validé et que ça vous plaît, on tentera peut-être de l'améliorer un petit peu, mettre des flotteurs sur le côté. Coupure juste, regarde ce qu'il va faire. Allez, Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. Oh là là Oh, oh. Voilà. stylé Ouais, ouais, oh il a réussi le virage, il a réussi Il va le faire, le tour Le tour, allez Allez Yes, yes. Le jump Vas-y on le chauffe, il en est au deuxième tour, le kicker Allez Oh là là il s'y régale, il a fait deux tours. Oh t'es où Oh je me casse, ça t'a plu notre invention Il y a un business à monter là. Je pense, ouais. à faire. Ah, ouais, si grave. on le modifie, tu peux faire le kick ou pas tu crois Avec une salle grave parce que là euh, clairement les coronesses, euh, en, ré <rire> en réception les coronesses, c'est chaud je pense. <rire> bon les gars, <rire> hey, s'il y a, allez on va dire, 40 000 pouces bleus, on fait une version 2 de ce truc et on fait le job, ça te va Vas-y ok ok, va okay. Vas-y nickel. Ah, ouais. Max il va tenir un fumigène dans sa main au bout d'un grand bâton, sinon il va se cramer. <rire> on va suivre au drone et on devrait faire un plan bien stylé. On va mettre un petit peu de couleur dans vos cœurs. Mais voilà c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à Exo38 qui nous a prêté le câble. Allez suivre Maxime sur Instagram, il a une chaîne YouTube également. Et je vous dis à lundi 18h